ED Puzzle est une application en ligne permettant de visionner une vidéo et de répondre à un questionnaire en même temps. Cette application permet également un suivi des résultats des élèves. Voici l'adresse de la plateforme. Remarque, cette plateforme est en langue anglaise. La première fois que vous connectez à ED Puzzle, il vous faut créer un compte. I a new student. Évidemment, les fois d'après, il suffira juste de passer par Login. Et puis, « élève » et de renseigner ici le nom d'usage et le mot de passe que vous avez choisi et noté. Faisons une démonstration. Je suis un nouvel élève. Je vais choisir ici mon prénom. Je vais mettre « test ». Je vais choisir un nom d'usage qu'il faut que je retienne. Ici, « merci de mettre votre nom de famille en entier, suivi d'un nombre quelconque, 76 par exemple ». Moi, je vais créer un compte test766. Je vais choisir un mot de passe que je vais prendre soin de noter et que je ne donne à personne. Je le garde, je l'ai bien écrit. Ici, on me demande mon email. Vous remarquez que c'est optionnel. Ne remplissez pas, ça ne sert à rien. Et voilà. J'accède maintenant à EDPuzzle. Il me suffira ici de joindre une classe avec le numéro qui m'a été distribué. Pour accéder à sa classe, il faut renseigner le numéro qui vous a été donné. Chaque classe a son propre numéro. Vous pouvez encore utiliser le lien « ou bien flasher le code. Une fois connecté, il vous suffit de joindre la classe. Pour cela, vous devez taper le code qui vous a été distribué. Voilà. Vérifiez que cela correspond bien à votre classe. Une remarque. La classe que j'ai créée, la classe test, n'est valable que pour cette démonstration. Une fois connecté à votre classe, vous voyez apparaître les exercices qui vous sont proposés. Pour accéder à la vidéo, vous cliquez sur Start ou Continue si vous avez déjà commencé à la regarder. Vous pouvez passer en plein écran, diminuer ou augmenter le volume et lancer la vidéo. Une remarque importante. Vous pouvez revenir en arrière sur cette vidéo, ici, mais vous ne pouvez à aucun moment aller en avant une fois que vous avez regardé cette vidéo. Vous devez donc obligatoirement la regarder en entier. Quand la lecture arrivera au point d'interrogation, vous aurez un petit questionnaire à répondre. Répondez aux questions posées. Attention Vous pouvez regarder à nouveau la vidéo mais vous ne pouvez pas répondre plusieurs fois au questionnaire. Si vous hésitez, mieux vaut donc regarder à nouveau votre vidéo. On répond. Et on fait « Submit ». On voit quelles sont les réponses bonnes. Elles apparaissent en vert. Une fois que vous avez terminé, vous faites « Continuer ». La vidéo reprend. Vous pouvez regarder l'ensemble de vos résultats, pourcentage de la vidéo vue, notes et pourcentage de bonnes réponses. Vous pouvez également, si j'en ai donné la possibilité, faire un commentaire sur une question. Le tableau que vous voyez est très proche du mien. Il me permet de voir qui a regardé la vidéo et quelles sont les questions réussies ou non. Vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous le voulez, tant que je la laisse sur la plateforme Puzzle. Attention, je donne souvent un temps limité pour répondre... Au questionnaire en cas de besoin vous pouvez regarder cette vidéo sans les questions sur mon site à l'adresse suivante collège-physique.org il existe une version téléchargeable dit des puzzles pour smartphone android ou iphone une toute dernière remarque il faut impérativement que vos parents signent l'autorisation d'utilisation de cette application aucune donnée vous concernant n'est gardée sur le site, en dehors de votre identifiant et mot de passe.